Mobvoi nous a proposé cette année La montre sous Wear OS avec le meilleur Rapport qualité prix, la montre le plus Petit budget, neuve avec Wear OS Et surtout avec le dernier Snapdragon 4100, elle offre donc la possibilité D'avoir une montre à OS Ouvert à moins de 200 euros. Je vais vous proposer dans quelques jours le test Complet de cette montre et en attendant Je la compare aux montres que vous avez choisies. Vous m'avez demandé de comparer Cette montre au meilleur budget sous Wear OS à la montre au meilleur budget Sous Watch OS, l'Apple Watch SE. Quelles sont les différences entre ces deux entrées de gamme Bien entendu, il y a des différences notables et surtout des différences visibles, mais on va revenir là-dessus dans cette vidéo. Commençons par parler de la différence de prix. Pour information, la TicWatch E3 est aussi compatible pleinement avec iOS, avec un iPhone. Même si elle tourne sur Wear OS, il est possible de l'associer à un iPhone et de l'utiliser via les applications Google, mais surtout via l'application de Mobvoy. Comparons déjà les prix de ces deux montres. La montre au meilleur rapport qualité-prix aux entrées de gamme chez Apple, c'est du coup l'Apple Watch SE. Elle est disponible à partir de 299 euros. 299 euros, c'est pour le format 40 000... Car oui, sur l'Apple Watch SE, so, il y a deux formats 40 mm, 44 mm. Là, on est sur une montre à cadran circulaire de 44 mm. Donc, on peut la comparer à la 44 d'Apple. La 44 d'Apple est disponible à partir de 329 euros. Pourquoi à partir Parce qu'après, vous allez pouvoir choisir entre une montre version Bluetooth ou version cellulaire, c'est-à-dire compatible 4G. Si vous ne savez pas vous décider entre ces deux versions, je vous ai fait une vidéo dédiée à ce sujet. Donc, je vous invite à aller la voir. On sera donc au minimum à une montre à 329. Euro. Sur la TicWatch E3, on a un prix un peu plus doux car elle est disponible, elle vient de sortir à 199 euros. On aura donc 140 euros de moins pour cette montre, ce meilleur rapport qualité-prix Wear OS. C'est pas négligeable parce qu'à 149 euros, on est à près de 75% plus cher sur l'Apple Watch SE. Alors, est-ce que cette différence de prix s'équivaut Continuons. Parlons maintenant du design. Là, là-dessus, si vous me dites qu'elle se ressemble au niveau du design, c'est que vous avez besoin de changer de verre de lunettes. Car ces deux montres sont différentes déjà dans la conception. On a une montre à cadran circulaire contre une montre à cadran rectangulaire. L'Apple Watch, je vous l'ai dit, en 44 mm n'aura pas non plus la même envergure qu'une montre circulaire à 44 mm. Au niveau de la taille, l'Apple Watch SE 44 mm mesure 44 mm de hauteur. 38 de largeur avec une épaisseur de 10,7 mm pour un poids de 36 grammes. Sur la TIC watch 3, on a un cadran de 44 mm de diamètre et une épaisseur de 12,6 pour un poids de 32 grammes. Mais le plus gros des différences n'est pas forcément là. Au niveau des matériaux on est sur du plastique sur la TicWatch E3 contre de l'aluminium recyclé sur la Apple Watch SE. Déjà ça, ça compte dans le prix. Mais on n'en a pas encore fini au niveau des écrans. On est sur un écran sur la TicWatch E3 de 1,3 pouces HD 360 par 360 pixels. Contre le fameux écran OLED Retina de 1,78 pouces on a donc un écran qui va être plus grand et qui va sembler quand même plus grand que celui de la TicWatch. Et surtout, on a un écran avec une meilleure qualité. Retina OLED, c'est au-dessus que du HD. Ça aussi, ça va jouer dans le prix. Après, au niveau des boutons, on en retrouve deux sur la TicWatch 3 et deux sur l'Apple Watch SE, dont une couronne rotative. Qui va changer un petit peu aussi la, la navigation, de toute façon, on va en parler juste après. Mais au niveau du design et au niveau de qualité, l'Apple Watch SE est au-dessus. Maintenant, intéressons-nous à ce qu'il y a dans les montres. On reste sur des petites caractéristiques un peu semblables sur les deux. Mais il y a quand même de grosses différences. Tout d'abord, au niveau de l'étanchéité, on a une étanchéité 5ATM sur l'Apple Watch SE contre IP68 sur la TicWatch E3. Au niveau des GPS, on a des GPS intégrés sur les deux. Au niveau des processeurs, on est sur le processeur Snapdragon 4100, le dernier, le plus grand processeur Snapdragon Wear, qui est disponible actuellement seulement sur deux montres, la TicWatch Pro 3 et la TicWatch E3. Côté Apple, on est sur la puce SIP S5, qui est un processeur... Bicor pour des performances fulgurantes. Je n'ai pas de détails vraiment comparatifs entre ces deux processeurs, mais les deux montres se débrouillent plutôt pas mal. Sauf qu'on va avoir un avantage sur la Watch E3 au niveau de l'autonomie. L'autonomie de l'Apple Watch SE, c'est entre 18 et 24 heures, alors que l'autonomie sur la Watch E3, c'est plus entre 24 et 36 heures. On sera donc mieux placé au niveau de l'autonomie sur la TicWatch. Et ce n'est pas tout où on se place mieux sur la TicWatch. On aura un capteur de SPO2 qui n'est pas disponible sur l'Apple Watch SE. On aura un écran always on, qui n'est pas disponible sur l'Apple Watch SE, mais après on retrouvera toutes les autres caractéristiques, accéléromètre, gyroscope, capteur de lumière ambiante, capteur, capteur de fréquence cardiaque, bref, tout ce qu'on retrouve habituellement sur les montres connectées. Autre possibilité, ça va être de pouvoir personnaliser l'Apple Watch SE, on n'aura pas de personnalisation sur la TicWatch E3, personnalisation de couleur, de bracelet, etc. De plus, la recharge est magnétique sur l'Apple Watch SE, sur la TicWatch E3, c'est une recharge à broche. On aura le NFC sur les deux montres. Parleurs, micro bref on va parler maintenant des fonctionnalités Oui au niveau des fonctionnalités On va être sur du différent c'est sûr Parce qu'on est sur du watchOS vs sur du wearOS On aura la surcouche Mobvoy sur wearOS Alors que sur Apple c'est du Apple C'est du watchOS C'est super compatible avec votre iPhone Bref c'est du top niveau au niveau euh, de, des fonctionnalités Sur les deux mondes vous allez pouvoir aller toujours plus loin dans les fonctionnalités Appeler, répondre aux SMS etc etc Sauf que si vous mettez du wearOS connecté avec votre iPhone Par contre vous n'allez pas pouvoir répondre aux SMS vous n'allez pas pouvoir répondre aux appels Ça c'est le petit bémol qu'on a Entre la compatibilité d'une montre sous Wear OS Avec un iPhone Alors qu'une Apple Watch SE avec un iPhone Vous pouvez faire ce que vous voulez Je vous ai fait une vidéo en plus sur la nouvelle version Watch OS 8 qui va sortir en octobre Je vous avais fait une petite vidéo récapitulative des nouveautés Bref on va aller beaucoup plus loin Au niveau de la prise en main Personnellement je suis complètement du côté Watch OS que du côté Wear OS Mais la TicWatch E3 va pouvoir Quand même bien se départager pour ceux qui aiment Les applications Google Il y a le Google Source vous allez pouvoir télécharger du Google Maps, vous allez avoir Google Translation, vous allez avoir euh, Google Assistant, etc., etc. Donc, grosso modo, on est sur deux OS ouverts qui vont vous permettre de faire des choses basiques, mais d'aller encore plus loin en téléchargeant des applications. Après, côté surcouche, TicWatch, on est sur quelque chose de moins qualitatif que du Apple. Moi, ce que je trouve aussi dommage, mais on verra avec la nouvelle version de Wear OS, c'est qu'on a ce doublon à chaque fois, surcouche et application Google. Vous allez avoir Google Fit vs Tic Santé. Donc, vous allez pouvoir suivre votre santé sur deux applications après mobile différentes Ça c'est pour moi un petit peu Un défaut de Wear OS C'est que si on met une surcouche On laisse aussi euh, les applications Google Bref, personnellement, entre les deux Au niveau de la fonctionnalité Au niveau de comment on, on vit avec Je préfère euh, largement avec Une Apple Watch, surtout l'Apple Watch SE Qui est pas très cher on va dire, entre guillemets Mais en comparant une TechWatch E3 Avec un mobile Android et une Apple Watch Avec un mobile iPhone, c'est vrai que vous allez Avoir un petit peu un équivalent entre les deux une montre Wear OS est un mobile Android, ce qu'une Apple Watch est un iPhone. Alors laquelle choisir Je pense que presque tout est dit. Laquelle choisir ça va déjà dépendre si vous avez le budget parce que on est à 140 euros de plus sur une Apple Watch SE. Autre, ça va être en fonction de votre téléphone. Si vous avez un iPhone, vaut mieux vous orienter sur une Apple Watch. Si vous avez un mobile Android, bah déjà l'Apple Watch c'est pas compatible mais surtout vous allez avoir avec cette montre entrée de Wear OS, la TicWatch E3, la possibilité d'avoir un OS ouvert pour moins de 200 euros. Et ça, c'est vraiment génial. Même si on a des petits défauts, vous allez pouvoir bien vivre avec une montre pas trop chère. Personnellement, mon cœur penchera toujours, je pense, à part si moi je lance ma montre connectée, mais elle penchera toujours sur du Watch OS qui est moi qui suis un petit peu Apple addict hein, au niveau du téléphone, au niveau de, de mon MacBook, etc. Mon cœur penchera toujours sur du Watch OS. Mais ma bonne nous propose une montre entrée de gamme Wear OS qui pourrait être équivalente à une Apple Watch SE pour un mobile Android. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ce comparatif. Merci à ceux qui me l'ont proposé. N'hésitez pas, si vous avez d'autres comparatifs avec la TicWatch E3 à me proposer, dites-le moi en commentaire ou dites-le moi sur le Discord. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high-tech. E Merci et à bientôt sur ma chaîne.